Le but de cette vidéo est de vous expliquer le concept Divi. Divi permet à des débutants de créer leur propre site web sans vraiment de compétences. Voici les prix de Divi, 89$ pour une licence annuelle et 249$ à vie. Cela vous paraît peut-être un peu cher, mais en fait c'est bien moins cher qu'un web designer professionnel et vous obtiendrez le même résultat. Cliquez sur le lien d'affiliation que je vous ai mis dans la description ou alors dans la bannière dans l'article. Vous allez arriver sur cette page et vous allez cliquer sur « Unlock the power Divi ». Vous allez devoir payer votre abonnement, vous allez recevoir vos identifiants et votre mot de passe. Allez sur votre compte et téléchargez le thème Divi. À gauche une fois que vous avez téléchargé le fichier zip vous allez dans account -compte, account -compte détail et là sur la gauche vous allez cliquer sur api key vous allez télécharger votre nom d'utilisateur et votre clé api vous allez en avoir besoin pour l'intégrer dans wordpress Ensuite vous allez sur votre site WordPress et en mode administrateur avec les codes que vous a fournis OVH. Vous indiquez votre identifiant et votre mot de passe et vous vous connectez. Une fois que vous êtes rentré sur votre tableau de bord, vous allez cliquer sur Apparence, Thème. Vous allez ensuite soit cliquer sur ce bouton Ajouter, soit sur ce bouton Ajouter un thème et vous allez téléverser le fichier ZIP que vous avez récupéré de Divi. Donc j'ai récupéré le thème Divi ici, vous pouvez aussi commencer à le personnaliser et vous allez devoir paramétrer tous ces onglets. Mais avant cela, vous devez revenir sur votre tableau de bord, vous allez en bas, vous allez cliquer sur Divi et sur options de thème. Ensuite vous allez cliquer sur Mise à jour. Et là, vous allez noter le nom d'utilisateur de Divi et la clé API de Divi. Vous êtes maintenant fin prêt à démarrer votre site web. Donc, Il y a deux onglets qui sont importants sur la gauche, dans votre tableau de bord. Ce sont les pages qui vous permettent de faire des pages statiques et les articles qui vont venir se mettre dans votre page de blog. Donc, là, vous avez toute la liste des pages que vous pouvez créer, euh, comme accueil, ou comme contact, ou comme... Euh, votre panier, votre... Pour créer une page, vous allez cliquer sur Ajouter. Ensuite, vous allez saisir le nom de votre page. Par exemple, nous allons faire à propos. Et vous allez cliquer sur Utiliser Divi Builder. Divi vous propose trois possibilités, la première c'est de commencer à zéro, la deuxième c'est de choisir votre mise en page et la troisième c'est de cloner une page existante. Donc pour euh, avoir une première expérience de Divi et comprendre un petit peu la mécanique, nous allons choisir la mise en page. Divi va vous proposer des templates qui sont déjà créés, vous allez pouvoir rechercher dans Search le type de business dans lequel vous êtes impliqué. Et par exemple, moi je vais taper marketing, et il va me proposer des templates qui sont de type marketing. Donc je vais sélectionner par exemple celui-ci et sur la partie de droite, vous avez les types de pages qui vous sont proposés about, blog, carrière, contact, home, etc. Je vais sélectionner about et ensuite, je vais cliquer sur use this layout. la page s'est installée. Dans chaque page, vous avez des sections qui sont caractérisées en bleu. Vous avez aussi des lignes qui sont caractérisées en vert. Et à l'intérieur des lignes, vous avez des colonnes. Donc on peut changer éventuellement et mettre deux colonnes, par exemple. Une colonne ici et une colonne ici, dans laquelle on va intégrer soit du texte, soit des vidéos, soit des photos. Pour l'exemple, je vais regarder dans dans cette section, par exemple, et je vais vous montrer comment on change facilement les éléments à l'intérieur. Donc Dans la section, je vais cliquer sur la roue crantée, je vais sélectionner fond et je vais changer le fond. Mais éventuellement, on peut changer aussi d'autres paramètres, qui sont les dimensions, la bordure, l'ombre, les animations, etc. etc. Ici dans la ligne on va pouvoir aussi changer les éléments. Donc ça va être par exemple le nombre de colonnes que l'on va pouvoir sélectionner. Donc je vais rester sur quatre colonnes. À l'intérieur des colonnes on va pouvoir aussi changer les paramètres. On va pouvoir mettre un fond qui est différent. Par exemple le rouge. Ce n'est pas très joli, mais on peut le faire. Et puis dans les styles aussi, on peut changer les bordures, les ombres, etc. etc et ensuite, à l'intérieur, vous avez des colonnes dans lesquelles on a mis des modules donc on clique toujours sur la roue crantée et à l'intérieur, on va pouvoir changer les paramètres, par exemple Daniel M et on va pouvoir changer les paramètres de réseaux sociaux ici, on va changer le texte, on va rajouter des choses on va pouvoir changer l'image, toujours en cliquant sur la roue crantée on va pouvoir changer le fond voilà bon, là, il est blanc, mais on peut le changer aussi, dans style on va pouvoir changer l'icône l'image, alors on va pouvoir paramétrer plutôt l'icône, on va pouvoir paramétrer, euh, on va pouvoir paramétrer par exemple une l'icône, s'il y en a, il n'y en a pas, euh, on va pouvoir paramétrer l'image avec sa dimension, ses bordures, euh, on va pouvoir paramétrer, on va pouvoir paramétrer la, la largeur de la bordure, l'ombre, l'opacité, ensuite dans le texte aussi, on va pouvoir changer le type de texte, dans, euh, on a mis du H4 à l'intérieur ici, donc on va pouvoir aussi changer la couleur, par exemple la mettre en rouge. On va pouvoir éventuellement augmenter la taille simplement en cliquer glisser et en augmentant la taille. Les dimensions, les bordures, etc. etc. Vous voyez que c'est très facile de paramétrer un site web, de créer un site web. Évidemment, vous pouvez le prendre de zéro et... Créer des temps, votre propre template, votre propre site web en fonction de ce que vous avez choisi. Donc, euh, Ensuite, il faut pas oublier à chaque fois que vous sortez du, de votre site web d'enregistrer votre brouillon ou alors de le publier dès que vous êtes sûr que la page est finalisée. Voilà, c'est fini. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir sur mon blog Mon Répondeur Automatique et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. A bientôt.